Academia Christiana c'est une communauté de jeunesse, c'est un mouvement de formation qui vise à inciter les jeunes catholiques et les jeunes patriotes français à s'engager ici et maintenant pour le bien commun, pour défendre leur identité, pour défendre nos libertés, pour défendre notre foi, notre héritage chrétien, français et européen. Ici, chaque été en Normandie, Academia Christiana offre une formation complète. Une formation politique afin de donner les cartouches intellectuelles aux militants de la reconquête. Une formation physique avec des cours quotidiens de boxe thaïlandaise, une initiation au secourisme, au sport de combat médiéval, le béhour, aux danses traditionnelles aussi, une formation spirituelle, morale, pour forger des âmes de croisés, bref, une formation complète. Face aux destructeurs, il nous faut lever une armée de bâtisseurs. En venant à l'Académie Christiana, vous pouvez vous offrir une solide formation intellectuelle, une colonne vertébrale qui va vous permettre d'un côté de décrypter les mots du monde moderne, de décrypter le monde dans lequel nous vivons, euh, mais cette formation, elle n'est valable que comme préalable à l'action. Et donc, nous allons aussi vous proposer un certain nombre d'initiatives concrètes dans lesquelles vous allez pouvoir vous vous engager au service de la cité, au service du bien commun. Je suis lycéenne, j'ai découvert Academia Cristana il n'y a pas si longtemps que ça et maintenant que j'en fais partie je suis très fière puisque cela me donne une formation politique spirituelle très constructive. Un retour à la terre euh, serait enraciner euh, là où on est, consommer local, euh, travailler avec des métiers manuels ou des, des métiers euh, ancestraux retrouver un vrai sens de la vie et un vrai sens du bon sens. Nous essayons de leur apporter une formation humaine, c'est-à-dire une formation morale, spirituelle. Nous essayons finalement d'une part de nous adresser à leurs intelligences, mais aussi de nous adresser à leur volonté. Mais l'Académie Christiane ce n'est pas que de la formation, c'est aussi une communauté, une communauté de plus en plus soudée, une communauté dans laquelle il y a de plus en plus de jeunes membres qui viennent nous rejoindre et qui forment finalement un groupe d'amis cette année, je suis venue en tant que bénévole. J'ai rencontré beaucoup de personnes en qui je peux avoir vraiment confiance. Je recherchais vraiment cet esprit de communauté, cet esprit d'entraide, de don contre don. Venez, on vous attend et on vous accueillera à bras ouverts.